Oui, il faut d'abord comprendre que l'échange avait sa raison d'être. Nous sommes avant tout des compatriotes, nous ne sommes pas des ennemis, même si nous sommes de deux bords différents, donc celui de l'opposition, auquel j'appartiens la majorité, euh, républicaine de l'émergence, il était de bonne alloi que, avant l'échéance de 2023, à savoir les, les élections générales, présidentielles, législatives et locales, que la classe politique puisse se retrouver dans son ensemble, enfin de discuter sur la faisabilité, le comment organiser cette élection et surtout faire en sorte qu'au soir de l'annonce des résultats, qu'il n'y ait pas ce que nous avons pour habitude de constater depuis 2009, 2016 jusqu'à nos jours. Donc cela appelait forcément à ce que la classe politique puisse se réunir, enfin de parler ensemble, de nous regarder en face et de pouvoir tirer les leçons du passé pour éviter, n'est-ce pas que la prochaine élection puisse se passer dans les mêmes conditions. Donc c'était le premier point. Le second point, oui, nous sommes satisfaits. Rien ne peut être dans ce bas monde complet ou total. Nous avons du mieux que nous avions pu essayer d'engranger le nombre de points que nous avions pu engranger. Mais il reste, c'est vrai, encore beaucoup à faire. Mais cela fait partie de la patience et cela fait partie du quotidien des êtres humains. Rien ne peut se faire le même jour. Nous avons discuté avec les tenants du pouvoir. Ils ont accepté ce qu'ils ont pu accepter. Nous avons pu accepter ce que nous avons pu accepter. Les décisions étaient prises de manière consensuelle. Je dis bien de manière consensuelle. Donc si les autres lâchent, c'est ça le principe de discussion. Les autres lâchent, vous aussi vous lâchez. Donc nous estimons à notre humble avis que les résolutions qui ont été prises au jour d'aujourd'hui sont des résolutions qui vont dans le sens de consolider la démocratie dans notre pays, mais aussi permettent à ce que le peuple gabonais puisse vivre dans une certaine sérénité, et dans une certaine cohésion, une certaine confiance, en sachant qu'en face, nous avons des dirigeants, mais que ces dirigeants ne sont pas nos ennemis, mais sont nos frères qui dirigent, et que demain, pourquoi pas, ce sera certainement nous, notre camp, qui prendraient les rênes, et eux aussi devront, n'est-ce pas, euh, faire comme nous faisons aujourd'hui, à savoir accepter de négocier, accepter de parler pour le bien de la démocratie, mais surtout pour le bien du peuple gabonais. Moi je pense que la politique de la chaise vide n'a jamais payé dans notre pays. Nous partons de 93 jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas faire euh, le bilan. Mais si nous voyons de 93 aujourd'hui, vous allez remarquer que tous ceux qui sont mis de côté ont fait en sorte que nous nous retrouvons au niveau de l'opposition dans de sérieuses difficultés. Ceux qui ne sont pas partis ne sont pas partis de manière volontaire. Ils savent pourquoi ils ne sont pas partis. Parce que certains parmi eux avaient bien leur nom dans la shortlist des 40. Ceux, eux, pourront vous donner les réponses pour lesquelles ils ne sont pas partis. Mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois que nous ayons une concertation dans ce pays. Et c'est n'est pas la dernière fois. Si nous revenons en arrière, la dernière, celle d'Angonje, il y a eu ce qu'il y a eu. Tout n'a pas été appliqué, mais il y a quand même eu quelque chose. Il y a eu une avancée que nous avons estimée assez faible. Parce qu'on aurait voulu que la totalité des résolutions prises soit actées en texte de loi, donc en texte normatif. Bon, malheureusement... Ce n'est pas nous qui décidons. Mais cette fois-ci, je pense que nous sommes efforcés de faire en sorte que les résolutions prises au sorti de cette concertation et remises en même temps au chef de l'État par les deux responsables, donc co-présidents de la majorité de l'opposition, puissent réellement être appliquées. Et nous espérons, avec le comité de suivi qui a été mis sur pied, effectivement, que euh, ce qui n'a pas été. Euh, Achevé, serait achevé au sein, n'est-ce pas, de ce comité de suivi. Il y a quand même des personnalités de premier plan qui font partie de ce comité de suivi et nous avons confiance en nos collègues, dans nos frères qui, ont, qui sont membres de ce comité et qui, ma foi, porteront toujours la voix de l'opposition. Pourquoi pas Vous ne pouvez pas empêcher à des personnes insatisfaites de se retrouver dans la rue. Et le droit, Donc, de, de, grève, rien, et le droit de... de grève et de contestation est reconnu mondialement parlant. Donc le fait d'aller dans une concertation ne, ne, ne, ne dénie pas le fait que quelqu'un puisse con, contester s'il n'est pas d'accord de certains résultats. Mais nous estimons en tant que politique qu'il faille parler pour éviter qu'il y ait des débordements. Éviter qu'il y ait des débordements de tout genre.